Avertissement en attente de signalétique d'âge. Un batteur fait des cercles avec un maillet devant un tambour géant logé dans des racines. Sur la surface en fusion du soleil, une éclipse commence. L'éclipse se reflète dans un œil bleu humain. Le batteur à la peau grise lève deux maillets tandis que l'éclipse progresse. La lumière danse sur un logo métallique arqué au-dessus d'un autre mot. Lucas Film Games. Dans l'espace, un nuage d'astéroïdes est éclairé au-dessus de l'atmosphère d'une planète verdâtre. Au-delà, une planète rouge et une planète bleue sont visibles. Un vaisseau spatial en feu déboule vers la planète verte, semant des débris derrière lui. Sur la planète, des vaisseaux survolent une ville animée. Sur un marché, un vendeur porte dans des paniers des créatures possédant trois yeux et un bec. Un monk à la Calamari apparaît, un étranger au visage caché par un chapeau est assis par terre. Dans la rue bondée, un duro évite des gardes. Dans l'ombre, quatre batteurs frappent des tambours. À l'aube, un spider fonce devant trois pics rocheux. Un animal l'observe au bord d'un étang. Yoda regarde par la fenêtre d'une salle du conseil des Jedi vide. Des personnes en robe rouge et portant des bâtons se déplacent dans le marché. Un droïde est seul dans le désert. L'œil bleu reflète l'éclipse à moitié terminée. Deux Jedi s'entraînent sur un pont avec des sabres lasers. Un vaisseau atterrit sur un ponton. Dans l'ombre, six batteurs frappent des petits tambours et deux autres des tambours géants enracinés. Des vaisseaux volent vers une forteresse prise dans la glace. Un émoïdien fait face à la caméra. Des Jedi sont assaillis dans la neige. Une femme majestueuse se tient dans des ruines en feu. Une armée gigantesque approche, s'étirant jusqu'à l'horizon montagneux. L'éclipse est presque totale. Dans l'espace, des vaisseaux échangent des tirs. Sous eux, des explosions éclatent sur un vaisseau plus grand. Les canons du grand vaisseau tirent sur les appareils plus petits. Au cours de la bataille spatiale, la flotte de petits vaisseaux plonge vers un vaisseau amiral sous le feu des tirs. Cinq batteurs font face à des tambours enracinés. L'un d'eux se retourne, révélant un extraterrestre aux yeux noirs, les narines hautes et étroites, le crâne strié et le torse peint. Un humanoïde émerge d'un bassin de pierre rempli d'un liquide noir visqueux. Couvert du liquide, il roule des épaules, et lève la tête. L'éclipse devient totale et un titre apparaît devant Star Wars Eclipse. L'éclipse disparaît, laissant place au titre en lettres dorées sur fond noir. Un logo blanc et bleu apparaît, désignant Quantic Dream. Un texte s'affiche starwarseclipse.com Star Wars Eclipse. Rendu non tiré du jeu.